Tu peux toucher Je sais pas, c'est un glaces dégueulasse. Moi, j'aime pas. On dirait que tu as un buisson sur la tête. Tu es noir, tu as les cheveux bouclés, c'est normal. On dirait un buisson. Appuyez dessus pour voir. C'est quoi ça Tu es noir en plus. C'est écœurant, là. Franchement, pourquoi tu fais pas des tresses Je n'ai à manger, Qu'est-ce okay. ouais, C'est -ce qui Je crois que c'est pas la toi Ça va Tu t'appelle comment Ça va Attendez, je vois pas tu tu lui parles en même temps Chiant. Pourquoi je t'appelle tu, tu pleures Tu étais avec qui tout à l'heure On a vu des garçons s'approcher de toi mais, mais Il y avait aussi des filles Tu ah sais, sais, tu peux nous parler, on rien à personne. Tu veux, tu veux venir avec nous, on va là-bas comme ça, personne ne mmh. nous regarde. Ah, tu, tu... tu sais, tu peux nous parler, on ne dira rien à personne. Allez, venez, on va venir avec nous. Vas-y, viens, viens, viens. Tu vas tout nous raconter. Viens, bien, bien. Bien. On, on va se caler bien. là. on la veste. Non, mais bah, ça va. Peut-être raconter oui, oui, par moi. Viens, t'as mal à fille. Doucement. Ça On va aller là. Non, je suis pas ouvert, non, je la pas fois, Raconte alors, qu'est-ce qu qui qu s'est passé? passé ben, en fait, il y a un groupe de gens, ils sont venus me voir, ils m'ont tiré les cheveux, ils m'ont insulté et tout. Qu'est-ce que c'est? Ça me dégoûte des trucs vrai. comme ça. Tu ah, une pas, pas la première en vrai? Tu tu es dans le bus, on a déjà touché les cheveux. Et toi, c'est quoi ça? L'histoire du briquet qui t'avait lancé? Ouais, c'est vrai. Un jour, je te jure, quelqu'un m'a insulté, je voulais pas lui parler, il m'a jeté un briquet dessus. ça, c'est tous les jours La dernière fois, quelqu'un lui chuchote dans l'oreille, elle le connaît. Même pas et tout, c'est un truc de fou. Mais moi, j'en je ai marre. Suis. Ouais, moi, j'en ai marre. Faut, Faut trop qu'il y ait un changement, en fait. Ouais, venez, venez, on fait un truc, en fait. Il y en a marre. Ouais, euh, venez en faire quoi manif. Faire... Ah, ouais, ouais, une, une, une manif, manif. Une, bête une, manifestation. Manifestation. une manif Ouais, mais c'est pas Non, manif. Manif. Ouais, mais panalisé, non, manif. Manif. non. Ouais, non. Mais non, mais il euh, y, euh, y en a tout le temps à la face. ça a cherché à lire de plusieurs Écoutez, là, il y a deux jours, il y avait une manifestation. Écoutez ce qu'elle a à dire Et tant que ça peut sensibiliser plusieurs gens, ça va réveiller tout le monde. Une manifestation, on la filme, on a plusieurs deux d'accord. Regardez, on est soudés, regarde, là, on est venu, on a consolé et tout. Si on si ne part pas toutes soudées, eh ben, c'est sûr que ça marchera pas. Il ouais, faut qu'on qu soit, qu soit toutes soudées pour que ça, ça marche, en bah, fait. Moi, je, je suis chaud. Moi, t'es tout tu es ouais, t'es d'accord avec nous ouais, Grave. Après, bel ça marche pas. Hein. Mais on est similaires, Bel-Aix. C'est bon, bah, alors, on le fait On le fait, pas de bah, problème. Demain, ben on ouais, se rejoint tous. Allez, ouais, écoutez, écoutez, demain soir. Demain soir, personne ne fait des coups de foireux. On, on se rejoint tous ensemble et on fait des flyers. Bah parle, allez, c'est bon. Allez, demain, vas -y, vas -y. demain soir, Rennes, hein, demain allez. soir. Allez. Oh, l'école tous, non Bah, Ça voilà. m'arrête bien ici, comme ça, les gens qu'on peut pas se prendre voir. Ouais, comme ça C'est qui qui va se coller Tonnez, on Merci. c'est c'est bon, vous avez un scotch ouais bien. Salut les filles Salut On des affiches pour la manifestation. Quelle manif On met des manifestations pour le féminisme. Ok, trop bien, c'est à quelle heure C'est quand C'est demain, le départ à 14h au centre social. Mais là, à 14h30, ce sera au skatepark. Ok, il y a des prospectus si vous en voulez ouais Ouais, on vient. On va vous en prendre un. Et on les met dans la boîte aux lettres, non Ah, ouais, ça serait bien, Merci Bien. bien. On bien sera bien là. On à donner ouais, demain. Demain, si ouais. le oh, est grave, Tu as ma vie Elias, je c'est grave, tu On y va. On, bien. Ouais, on, on peut tout on s'active vite et comme ça quand on est dans on... les choses. Regardez les filles, ça rend bien ou pas c'est trop bien. Oh, bon, bon. oh, oh j'adore ouais, Ah oui, ça apparaît, ça. <cui> je crois pas, ça ça. je finis avec le feutre. Euh, oh, ah, le T'as s'il te plaît. Moi, je crois que je vais faire... C'est demain, la main. un tu fait pas la Il me reste le C, le E, et le C. c'est la vous avez bien avancé, ça ah vient, ouais. est très est bien, bien, les filles. Ouais. On va être prêtes pour demain. On ouais. va <rire> plus bien. de monde à la manifestation. Ah ah allez, les t en, t en, t en colère. Non, harcèlement Non, harcèlement Non, une une manifestation. Manifestation. Une manifestation. Okay. manifestation de quoi Exactement. Vous, Vous êtes comme ça dans la rue à Mais Crier, quoi. Quoi. Bah Oui, on euh, est pas à la préfecture, on a, on a une autorisation. Mais coup, tu parles d'autorisation De rien du option. tout. Allez, allez, c'est bon. Bis jetzt, Pour ouvrir ce journal, nous allons revenir sur les graves incidents qui se sont déroulés hier lors d'une manifestation dans le quartier Herbel de Marseille. Alors que les manifestants marchaient tranquillement pour revendiquer le droit des femmes à occuper l'espace public sans être importunées, la police est intervenue et a interpellé sans raison apparente des jeunes femmes. La manifestation a été brutalement dispersée. Face aux images de ces arrestations qui semblent avoir un caractère discriminant, l'opinion publique mondiale se mobilise. Des messages de soutien affluent de tous les continents. Bonjour, donc nous sommes de retour à Herbel, un an après la manifestation qui avait été organisée bah, essentiellement par vous. Donc, On voulait refaire un point avec vous un an après. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Alors oui, il y a vraiment beaucoup de, de, beaucoup de choses qui ont changé. On est vraiment parti de rien. On est moins insulté dans la rue. Euh, on, on voit, ça a vraiment beaucoup changé. Voilà. Donc on peut dire que vous êtes satisfaite de votre action, est-ce que ça a eu des répercussions à l'école par exemple euh, Oui bien sûr, à l'école il euh, y a beaucoup plus. Il euh, n'y avait pas du tout déjà d'intervention avec les tout petits, même ça commence très tôt. Et euh, du coup tout le monde est sensibilisé, tout le monde en parle, c'est plus, euh, plus banalisé. Euh, donc euh, voilà, il euh, y a un an, euh, ma copine, euh, elle s'est faite euh, arracher euh, les cheveux, bref, elle s'est faite euh, euh, agresser et là, euh, ben, la police ne l'avait pas pris en compte et là, c'est beaucoup plus, euh, c'est pas pris à la légère. quoi. Donc euh, du point de vue aussi des rapports avec la police, les choses ont changé Vous pouvez nous dire deux mots à ce propos euh, Nationalement, il y a moins d'agressions sur les femmes. La police euh, ne euh, nous contrôle pas euh, par rapport à notre couleur de peau. Alors qu'il y a un an, ce n'était pas du tout ça. Donc globalement, un bilan positif. Et dans le quartier, est-ce que vous pouvez vous promener plus en sécurité bah Oui, franchement, on peut être fiers de nous parce que du coup, notre manifestation, elle a... Elle a marché mondialement, on l'a vu, on a eu des messages de soutien de partout dans le monde. Et moi j'aimerais finir en disant qu'on peut être fiers de nous et que toutes les femmes elles, devraient être libres de se promener tranquillement. Et ce n'est pas parce qu'on habite dans un quartier qu'on doit être forcément enfermé. On peut être libre comme vous le voyez là. Bah, tenez, venez visiter le quartier avec nous, vous allez voir par ouais. vous-même. Eh bien on vous suit. Let's go. Salut les filles, les filles. On va leur faire visiter le quartier. Tu casses à toutes les filles, on est tous euh, on se soutient toutes. c'est ouais. ouais. ouais. la sororité, on vous a dit. Ouais. Ouais. Ouais. Trop de bleu la vache. Tu te casses à Dieu.